AlterMonde est une revue à la ligne éditoriale toujours optimiste, malgré le noir des sujets abordés, parce que les sujets ne sont pas toujours faciles hein, lorsque l'on parle des paysans du Sud ou des conditions des ouvriers euh, en Asie par exemple, et bien le ton est toujours là pour donner envie d'agir. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Pourquoi est-ce que je reste très fidèle à Altermonde C'est parce que j'y trouve une originalité que je ne trouverai nulle part ailleurs. D'abord, c'est une revue qui s'écrit avec des journalistes, bien sûr, mais aussi avec des citoyens ordinaires qui euh, racontent, racontent leur expérience, leur, euh, leur action au service de notre monde. C'est donc la, la revue hein, que je lis avec passion chaque trimestre, mais c'est aussi des hors-séries, des hors-séries qui rassemblent toute la matière qui me donne les clés de compréhension de sujets complexes.